La vie c'est mon terrain de jeu Si c'est la crise n'attends pas pour être heureux Le pas de monter Faut pas t'en faire Oublie en J'ai laissé la peine ce qui nous freine Pas de prise de terre Rallume la lumière comme une dynamo Dynamo Dynamo Pour les noirs et les blancs comme au domino Domino Domino. Toujours la même adresse, ouais, c'est pario. Yo. Yo. Tu veux pas nous voir sauvages comme des animaux? Dap, dop dap, Semblant, fatal, Danny, Rover. Toujours du bas, rewind, lover. à la B-Watch, ton sauveur. Lovely, musique sans la fever. Pas de civière, ça laisse rêveur. La liberté, sans finir à la prépa. Peut finir blindé comme Tony Stark. Tony Stark, pas de soucis sur le dos comme un sac qui spark. Aujourd'hui charbonne et demain je me la coule douce Laisse une grosse empreinte comme des moules boots Que des bons moments Que des bons moments Que des bons moments que des bons moments, que des bons moments. Bon moment, bon moment, bon moment bon Que des bons moments Que des bons moments, beaux moments, beaux moments yeah. J'me rappelle des bons moments avec ma go On a fini ensemble, restons les ragots J'ai du battre plus de boss que si j'étais Mario Écoute-moi dire mon amour dans la radio Trop de souvenirs, même dans le barillo Un sourire, un coup, effet papillon je peux partir, mais les miens, je peux pas leur dire adieu. Grâce à eux, tous mes jours deviennent radieux. De la liste des gens tristes, tu peux me radier. Même en bas, contrôle comme un haut gradé. Avec la MIF, c'est que du kiff, oublie le sablier. J'ai trouvé la bonne recette, en le tablier. Laisse jamais les potes dans la dèche je suis le ciment, pas la brèche, chef de famille, à la Vito, la ZIC touche les points, Vito, balance, des ondes, une vie trop, la lumière dans les vies trop, on brille, même sans les cristaux, Fumée de mon tes Que des bons moments Que des bons moments Que des bons moments, que des bons moments, bons moments, bons moments. De tout je me rappelle, comme avec ma première opel. Partais chercher ma belle, aller boire deux, trois cocktails, me mettre bien avec quelques têtes, ma vie ne défie pas au Dans ma clic pas de faux frères Me rappelle des victoires et des trophées Me souviens de nos sorties, de nos délires et de nos ciné Ouais dans ta robe y'a trop d'allure et toujours bien dessiné Nos routes on les a façonnées Pour toujours être fascinés Oui oui être fasciné contre la haine m'a vacciné Et ce que je peux t'enseigner Tu peux kiffer sans être seigneur J'oublie pas qu'avant de déguster, j'étais serveur Et jusque là, j'ai vu beaucoup plus de péchés que dans ces veines Une belle vision comme dans cette tests, voir réussir ces jeunes Que des bons moments Que des bons moments Que des bons moments Que des bons moments bons moments, bon moments, bon moments. Bon Que des bons moments bons moments, bons moments, bons moments, bons moments Plus que des bons moments Le pas enterre, ne faut pas t'en faire Oublie l'enfer J'ai laissé la peine, laisse qui nous freine Pas de prise de tête Le pas dont on enterre, ne faut pas t'en faire Oublie l'enfer c'est la peine, laisse qui nous freine, pas de prise de terre.